les 48 lois du pouvoir par robert green loi numéro 8 obliger l'adversaire à se battre sur votre propre terrain quand on force une personne à agir on est maître de la situation il vaut toujours mieux amener l'adversaire à soi en le faisant abandonner ses propres plans appâtez le avec des gains fabuleux puis passez à l'attaque vous aurez ainsi les cartes en main combien de fois le scénario suivant s'est-il répété au cours de l'histoire un dirigeant belliqueux entreprend une série d'actions qui commence à lui apporter beaucoup de pouvoir peu à peu cependant son pouvoir culmine s'essouffle puis tout se retourne à son désavantage. Il s'épuise à tenter de se maintenir mais inévitablement il échoue. Ce schéma s'explique par le fait qu'un individu agressif est rarement maître de la situation. Désavantagé par une vision à court terme, il ne peut mesurer les conséquences de telle ou telle de ses audaces. Demandez-vous donc quel est l'intérêt de vous dépenser sans compter pour essayer de résoudre les problèmes et de vaincre les ennemis si vous ne vous sentez jamais maître de la situation pourquoi réagir aux événements au lieu de les diriger Souvenez-vous, l'essence du pouvoir réside dans l'habilité à garder l'initiative, à obtenir des autres qu'ils réagissent à vos actions. Voyons comment Tyler et passé maître de cet art, réussit le tour de force à tendre un piège à Napoléon qui le conduit à sa défaite lors de la bataille de Waterloo. Pendant le congrès de Vienne en 1814 lorsque les puissances européennes étaient réunies pour se partager l'empire de Napoléon alors prisonnier sur les côtes italiennes, Thalerian surmonta la tentation de convaincre les chefs d'état qu'il fallait envoyer Napoléon dans un lieu d'exil plus lointain pour éliminer une fois pour toutes la menace qu'il représentait toujours. Au contraire, il tendit un piège irrésistible à Napoléon qu'il connaissait très bien en organisant son évasion et en le convainquant de reconquérir son trône. Ce qu'il réussit avec brio et pendant les 100 jours suivants il fut maître de la France. Bientôt cependant l'enthousiasme disparut, la France était en faillite et ses caisses pratiquement vides. Napoléon était affaibli ce qui le conduisit à sa perte et son exil sur l'île lointaine de sainte hélène d'où il n'avait aucun espoir de s'enfuir. L'énergie de chacun d'entre nous a ses limites et il arrive un moment où elle atteint son maximum. Quand vous obligez quelqu'un à vous rejoindre, il s'épuise et perd son énergie en cours de route. Les Japonais écrasèrent la flotte russe lors de la guerre russo-japonaise en 1905 en dépit des obstacles et de leur manque d'expérience dans le combat naval. En obligeant la flotte russe à faire le long voyage de près de 10 000 km en alerte maximum, les troupes russes arrivèrent sur zones tendues, épuisées et surmenées tandis que les Japonais les entendaient tranquillement. Le fait pour l'adversaire d'opérer sur votre territoire le rendra nerveux et souvent il agira de manière précipitée et commettra des erreurs. Lorsque vous faites venir votre adversaire à vous, vous créez l'illusion que le contrôle lui appartient et il ne sent pas les ficelles qui le tirent. Tout dépend de la qualité de la part. Si votre piège est assez attractif, la violence des émotions et des désirs de votre ennemi les aveuglera. Plus ils deviendront avides, plus il sera facile de les manipuler. Si vous pouvez obtenir des autres qu'ils creusent eux-mêmes leur tombe, pourquoi vous fatiguer Les pickpockets appliquent cela à la perfection. Ils ont besoin de savoir par exemple quelle est la poche qui contient vos objets de valeur et votre porte-monnaie. Dans les gares ou les lieux publics, lorsque les passants et les touristes aperçoivent le panneau, attention pickpockets, ils tâtent automatiquement leur poche pour s'assurer qu'ils ont toujours leur portefeuille. Pour un pickpocket attentif, cela revient à pêcher un poisson dans un tonneau. Certains sont même connus pour placer eux-mêmes les panneaux d'avertissement pour être sûr de leur succès. Sans s'épuiser, sans risquer sa vie à la traque, et la patte et attend. Une idée tirée du livre, l'art de la guerre de Sun Tzu illustre bien cette idée. Les bons guerriers font venir les autres à eux et non l'inverse. C'est le principe du vide et du plein appliqué aux autres et à soi. Quand vous obligez l'adversaire à venir à vous, alors sa force est toujours vide. Tant que vous n'allez pas à lui, votre force est toujours pleine. Attaquer le vide par le plein est comme lancer des cailloux sur des œufs. Bien qu'il soit généralement avisé d'épuiser l'adversaire en l'obligeant à vous pourchasser, il existe des cas où une attaque soudaine et violente démoralise tellement votre ennemi qu'il en perd toute énergie. Une attaque éclair peut être une arme redoutable parce qu'elle oblige l'autre à réagir sans lui laisser le temps de réfléchir ni de planifier faute de ce temps de réflexion on fait des erreurs de jugement et on est sur la défensive cette tactique est opposée à celle de l'appât et de l'attente mais elle assure la même fonction vous obligez votre ennemi à répondre selon vos termes Choisissez donc votre tactique en fonction de la situation. Si vous avez du temps devant vous et vous savez vos ennemis au moins de la même force que vous, épuisez-les en les laissant venir à vous. Si par contre le temps joue contre vous, votre inaction leur donnera l'occasion de se renforcer. Ne leur laissez aucune chance. Un mouvement prompt et imprévisible, démoralise et terrifie. Attaquez d'un coup et il n'auront aucune retraite possible. C'est tout pour cette huitième loi du pouvoir de Robert Greene. Merci d'avoir regardé, laissez votre avis et impression en commentaire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, mais surtout abonnez-vous et partagez pour plus de vidéos.